Ah, C'est super Il y a des détails naturalistes qui sont vraiment incroyables comme la veste qui bouge avec le vent, le germain, ouais. à trois, les détails végétaux, le visage qui est très doux, c'est une chaîne dœuvre ouais. Franchement, tu te sens du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 Ce serait, ce serait côte à côte Oui, en fait, ça, ce serait la fiche. Ouais, sur deux longue, longue, de, de, de lignes, ouais, ce serait le GF. L'affiche, je peux voir le texte transcrit. Ça peut être même ainsi inversé. G Gist, vous avez vu le S Oui. Gautier. Gautier. Gautier, gautier ou votre gautier. Gautier. gautier. T. I. R. Gautier. Gautier. gautier. Ah, ça, bon. Voilà. Attendez, est-ce que je peux me mettre derrière pour vous aider n'y personne, on va la coller derrière. On compte ce qu'on fait quand on met la D'accord. Tu tires chez toi. Là, ça va. Alors là, je suis totalement serein. Encore un petit peu. Les trois pierres tombales étaient dans l'église elles ont été déplacées dans ce espèce de petit garage juste à côté. Elles étaient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 The, the, this is C'est peut-être byzantin, peut-être même pas Latin. là. Ça c'est vraiment une chance. Belle matinée. On termine en beauté. Thank you very much. Thank you. Thank you, yeah. you for everything. Have a nice trip. Oh, And yeah, yeah, please uh, send you everything. Send everything please. Yeah, yeah. Okay, okay. that's good. Cool. Yeah. See you later. Thank yeah. you. Have a nice trip. Bye -bye. Bye, -bye. bye bye. bye -bye. Hello?